Malgré tout leur savoir et leur technologie, les protéins n'ont rien pu faire contre les moissonneurs. Ils ont échoué. Raison de plus pour ne pas traîner. Je n'ai pas l'intention de finir comme eux. Là Le canal C'est incroyable Pas le temps d'admirer le paysage. Il faut atteindre le relais, et ces guettes ne nous feront pas de cadeaux. Faites évacuer le conseil. Baissez citadelle Baissez citadelle Vous me recevez D évacuation d'urgence Et que vous n'arriviez pas à temps, Shepard... Finissons-en Vous êtes consciente d'avoir perdu, n'est-ce pas Dans quelques minutes, Sovereign aura le contrôle total des systèmes de la Citadelle. Les relais s'ouvriront, les moissonneurs seront de retour. J'ai encore quelques tours dans mon sac. Vous avez survécu à notre rencontre sur Vermeer. Mais j'ai changé depuis. Je suis... plus fort. Sovereign. Vos implants ne vous sauveront pas. Je crois que je vous dois des remerciements, Shepard. Après Virmir, je n'ai pas arrêté de penser à ce que vous avez dit à propos de Sovereign et de l'endoctrinement. Le doute a commencé à m'envahir. Sovereign a senti mon hésitation et il m'a conféré des implants pour renforcer ma détermination. Maintenant, mes doutes se sont dissipés. J'ai une foi totale en Sovereign. Je que les Moissonneurs ont besoin d'être de chair. Rejoignez-nous, et Sovereign vous trouvera une utilité. Assez tergiversé, sa reine. Finissons-en. Vous auriez dû rejoindre Sovereign quand vous en aviez l'occasion. Je contrôle tous les systèmes. Vite, déployez les bras. La flotte peut peut-être abattre Subrain avant qu'il reprenne le contrôle de la station. Essayez d'ouvrir un canal de transmission. Du Destiny Ascension. Propulseurs principaux désactivés. Barrière cinétique à 40%. Le Conseil est à bord. Je répète, le Conseil est à bord. Normandie à Citadelle. Allez, dites-moi que c'est vous, commandant. Je suis là, Joker. On a reçu l'appel de détresse, commandant. Je suis dans le secteur Andoura, avec toute la flotte d'Arcturus. On va pouvoir sauver l'Ascension, déverrouiller les relais autour de la Citadelle, et on arrive à la rescousse Ne me dites pas que vous allez sacrifier des vies humaines pour sauver le Conseil. Eux qui n'ont jamais levé le petit doigt pour votre espèce. Cela dépasse l'humanité. Sauveraine constitue une menace pour toute espèce organique de la galaxie. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas gâcher les renforts en essayant de sauver le Conseil. Gardez-les en retrait jusqu'à ce que la Citadelle déploie ses bras. Et c'est là que la flotte humaine pourra attaquer Sovereign. À vous de décider, commandant. On sauve l'ascension maintenant ou on attend Attendez, Joker. On ne va pas sacrifier des vies humaines pour le Conseil. Retenez vos appareils jusqu'à ce qu'on puisse lancer l'assaut sur Sovereign. Un sacrifice pour le bien de tous. Je prie pour qu'il ne soit pas inutile. À tous les vaisseaux de l'Alliance, restez en formation. Attendez le bon moment pour lancer l'assaut sur Sovereign. C'est votre seul objectif. Je répète, c'est votre seul objectif. Les renforts. C'est l'Alliance Ouvrez un canal de transmission ici. Ascension Nous subissons de lourds dégâts. Le système de défense gardienne. Passé Nos barrières cinétiques sont à chaise. En... Ils ont fermé le canal. détruire Tout est fini. Vous êtes en sécurité. Où est le commandant Où est Shepard On a reçu votre message, ambassadeur. De quoi s'agit-il Inutile de vous énerver, capitaine. J'aimerais sortir indemne de cette réunion en tant qu'affaire. Vous devriez me remercier. Si le Normandie était toujours retenu au sol, on serait tous morts à l'heure qu'il est. Je comprends, capitaine. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Mais ce n'est pas la raison de votre présence. Nous avons à parler du Conseil. Le commandant Shepard a fait le bon choix. Il fallait garder la flotte en retrait pour se concentrer sur Souveraine. C'était la seule option envisageable. Je suis d'accord, mais là n'est pas la question. La situation actuelle nous offre une opportunité. Le Conseil n'existe plus, et la galaxie a besoin d'une autorité supérieure. Les autres races ne peuvent pas lancer la reconstruction sans nous. Nous devons prendre l'initiative de former un nouveau Conseil. Un Conseil dirigé par un président humain. Ce n'était pas une manœuvre pour que l'Alliance prenne le pouvoir nous risquons de graves problèmes en imposant notre autorité aux autres races. Les autres espèces ont peur. Elles n'ont jamais été confrontées à une telle menace. Et Ignorent quoi faire. Elles veulent que nous prenions les commandes. Elles croient en l'humanité grâce à vous, Shepard. Vous avez sauvé la galaxie de Sovereign. Vous êtes devenu le symbole des qualités humaines. Le courage. La force. L'ambassadeur a raison. Les autres races nous admirent. Elles ne vont pas simplement accepter notre autorité. Elles vont l'accueillir avec gratitude. Au vu de ce que vous avez accompli, commandant, l'Alliance sollicitera votre conseil pour désigner un nouveau président. Nous devons nous préparer à la guerre. Il nous faut quelqu'un doté d'une solide expérience militaire. Quelqu'un comme le capitaine Anderson. C'est un argument qui se tient. Capitaine, vous sentez-vous capable d'assumer ces responsabilités je ne sais pas si quiconque parmi nous en est capable, mais je ferai de mon mieux. Qu'est-ce qui va se passer maintenant Les moissonneurs sont toujours là. Ils arrivent. Et je trouverai un moyen de les arrêter. Shepard a raison. La guerre contre les moissonneurs est inévitable. Si nous échouons, toute forme de vie sera anéantie. Nous devons mener la galaxie dans ce combat pour notre survie. Avec le soutien des autres races, nous remporterons cette bataille. Ensemble, nous nous opposerons au retour des moissonneurs et nous les renverrons au néant.